Donc pour moi, en fait, tout a commencé avec un travail qu'on a réalisé déjà à Marseille, parce que, donc comme l'a dit Raphaël, je suis dans le service depuis un an, mais je suis à Marseille depuis trois ans, et je travaille en santé publique la moitié de mon temps. Et donc, on avait déjà une collaboration avec Marseille, qui datait de 2014, autour d'un sujet qui était le lien entre... Le, un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable qui est en fait paradigmatique des troubles du microbiote donc l'intestin irritable ce sont des personnes qui ont des problèmes de digestion, des problèmes de constipation et ou de diarrhée, c'est très invalidant et les hépatogastro-entérologues sont très embêtés par ce syndrome car ils ne trouvent pas de lésions euh, aux coloscopies et aux fibroscopies. Et donc, ça pose la question du mécanisme sous-jacent. Et euh, ces patients ont un profil clinique particulier. Et euh, les hépatogastro-entérologues peuvent bien le décrire. Ce sont des patients qui vont avoir plus de troubles anxio -dépressifs. Et on a pu le démontrer dans une méta-analyse. Effectivement, ce syndrome est associé à des taux plus élevés d'anxiété et de dépression. Et ceci a été répliqué dans une méta-analyse récente avec donc encore plus d'études. Et donc, pour nous, c'est vraiment le paradigme des liens entre des perturbations de l'intestin et des perturbations de l'humeur. Donc Comme l'a dit le professeur Rikiri, nous sommes dans une période particulièrement sensible avec le Covid, mais déjà en 2017, on recensait 10% de la population française en épisodes dépressifs caractérisés. Et c'était deux points de plus que 2005, la précédente étude épidémiologique, avec les mêmes outils de mesure. Donc il y avait déjà une augmentation de la dépression qui a été majorée pendant la crise Covid. Et donc la question c'est, quelle est la part de notre intestin et de l'alimentation dans cette épidémie, on pourrait le dire, de dépression dans la population française. Alors le sujet du microbiote a été extrêmement médiatisé, et d'ailleurs la médiatisation a précédé les découvertes scientifiques, hein. il y a eu un phénomène de buzz au début des années 2010 en lien avec la publication d'un livre qui s'appelait « Le charme discret de l'intestin », qui avait été publié par une collègue allemande qui n'était pas médecin, qui était PhD. Et donc Un livre tout à fait agréable à lire et qui abordait la question de l'influence des bactéries de notre intestin sur notre santé. Et il y avait un chapitre qui concernait aussi le cerveau. Et donc ça, ça a conduit à euh, des émissions à très fort impact factor euh, qui ont abordé le sujet et donc un raz-de-marée de, de demandes aussi dans les services de psychiatrie euh, pour avoir des consultations microbiote. Alors, tout est parti d'observations animales qui sont absolument fascinantes, euh, notamment celles-ci. Euh, il a fallu que je fasse des choix, donc euh, je ne voulais pas vous bombarder parce que nous avons un temps assez court. Et euh, donc, parmi les études qui me semblent les plus marquantes, il y a le fait que lorsqu'on transfère le microbiote, donc le microbiote, c'est le paquet de bactéries qu'on a dans l'intestin qui pèsent environ 1 à 2 kg et euh, donc on peut parler de microbiome euh, le microbiome c'est l'ensemble de l'écosystème de l'intestin donc qui concerne aussi les virus, euh, les champignons, les levures, etc. Donc là on va parler de microbiote pour simplifier et en fait si on transfère le microbiote d'un être humain obèse à une souris qui n'a pas de bactéries dans son tube digestif elle est née en conditions stériles cette souris va devenir obèse donc ça signifie que les bactéries de notre intestin portent une information qui est à l'origine euh, potentielle d'une part des obésités. Et ça, ça a été euh, répliqué dans une autre étude, qui cette fois concerne la drosophile, hein, la mouche qui est très utilisée dans les études de génétique, et euh, qui montrait qu'un euh, changement de bactéries dans l'intestin pouvait modifier l'appétence la, de la mouche pour aller se nourrir avec une nourriture spécifique, qui contenait l'acide aminé nécessaire à la bactérie pour croître, avec des nourritures qui étaient semblables en tout point, en termes de couleur, d'odeur et d'aspect. Donc ça signifie que la bactérie, euh, dans ce cas-là, était capable de contrôler son hôte pour aller récupérer l'acide aminé dans l'environnement qui lui était nécessaire pour croître et se développer. Donc ça, c'est euh, des théories absolument fascinantes de manipulation, et évidemment, toutes les hypothèses de science-fiction sont ouvertes sur l'impact euh, de manipulation de nos bactéries sur nos comportements. Donc Actuellement, on considère que euh, nous avions une vision, une vision trop étroite euh, de notre corps, de notre organisme, qui était limité à notre peau et à nos cellules eucaryotes, et qu'il faudrait plutôt maintenant concevoir l'être humain comme une symbiose entre un organisme eucaryote multicellulaire et une infinité d'organismes, et notamment de bactéries, ce qu'on appelle notre microbiote, qui peut être intestinal, mais aussi cutané, et donc pour les femmes, vaginales. Ce que l'on sait désormais dans la physiologie de ce microbiote, c'est qu'il a de multiples fonctions qui peuvent influencer le cerveau. Donc parmi les liens entre intestin et cerveau, il y a un lien anatomique, qui est le nerf vague, le plus long nerf de l'organisme, et euh, ce nerf a 80% de ses fibres qui sont afférentes, c'est-à-dire ascendantes, c'est-à-dire que l'information va de l'intestin vers le cerveau. Ce qui veut dire qu'en permanence, notre cerveau traite des informations qui proviennent de l'intestin, et bien sûr, tout ceci est complètement inconscient. Le deuxième lien, c'est le métabolisme du tryptophane. Vous savez comment que le tryptophane est un acide aminé très important en psychiatrie, car il est précurseur de la sérotonine, et les bactéries de notre tube digestif nous aident à générer cet acide aminé qui est essentiel. Notre corps ne peut pas le synthétiser. Ensuite, il y a le métabolisme des acides gras à courte chaîne, donc en abrégé c'est les SCFA. Ce sont des acides gras qui sont très étudiés dans l'autisme actuellement et qui sont produits par le microbiote sous la digestion des fibres alimentaires. Et on sait également que la raréfaction de ces SCFA est un facteur de risque pour le cancer du côlon. Et quand le côlon se raréfie en bactéries produisant des SCFA, il commence à se disloquer, les cellules du côlon commencent à disparaître et donc cela peut créer des colites inflammatoires très importantes et il y a de plus en plus de recherches actuellement pour comprendre les liens entre une raréfaction de CSCFA et des troubles psychiatriques potentiels. Une autre observation fascinante, c'est que les bactéries de notre tube digestif sont capables de synthétiser les mêmes neurotransmetteurs que ceux que nous retrouvons dans notre cerveau, notamment la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline et l'acétylcholine. Et en plus de ça, s'il y a des modifications, des balances de ces neurotransmetteurs dans l'intestin, cela va générer des modifications des populations bactériennes de l'intestin. Il y a des études qui montrent que s'il y a plus de noradrénaline qui est synthétisée dans l'intestin, cela va modifier les populations bactériennes. Et donc là encore, on peut imaginer une influence réciproque de nos bactéries et de notre cerveau. D'un point de vue évolutionniste, cette observation suggère qu'il serait possible qu'il y ait eu un transfert horizontal de gènes au cours de l'évolution et que notre système nerveux central ait utilisé des gènes bactériens de la lumière intestinale à son propre bénéfice. Ce serait le même mécanisme que celui des mitochondries qui seraient dérivés d'une archéobactérie ancestrale qui aurait aujourd'hui disparu. Ensuite, nous savons maintenant que le microbiote influence notre système immunitaire. Il est par exemple démontré que les probiotiques peuvent améliorer le système immunitaire et notamment protéger des infections respiratoires hautes pendant l'hiver, comme par exemple le rhume. Et enfin, un système très important en psychiatrie et en particulier dans la dépression, c'est le système de l'axe du stress, euh, L'axe HPA, l'hypothalamus, l'hypophyse et les surrénales qui vont euh, conduire à l'augmentation du cortisol en conditions de stress chronique. Et ce cortisol va rendre l'intestin plus perméable et l'intestin va commencer à laisser passer tout un tas de choses dans la circulation sanguine qui ne devraient pas passer, notamment des antigènes très inflammatoires. C'est ce qu'on appelle la dysbiose intestinale, donc la perturbation qualitative des bactéries de l'intestin qui vont créer une inflammation locale et cette inflammation locale va pouvoir se, dans certains cas se transformer en inflammation périphérique dans le sang et on sait aujourd'hui qu'une proportion importante des patients psychiatriques ont des problèmes d'inflammation périphérique qui peuvent participer au déclenchement et à l'entretien de leurs troubles. Donc ce microbiote évolue tout au long de la vie il y a eu beaucoup de médiatisation autour de la question de la césarienne. Actuellement, il y a 26% des femmes en France qui accouchent par césarienne. Et les microbiotes des enfants nés par césarienne pourraient être différents de ceux qui naissent par voie basse, car ils ne sont pas en contact avec les voies vaginales au moment de la naissance. Il y a des controverses autour de cela, donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, on peut retenir en tout cas que la césarienne n'est pas euh, à ce jour démontrée comme un facteur de risque de dépression. Euh, attention au raccourci. À partir de ces données, le nouveau modèle qui est proposé, c'est un modèle à trois étages que vous voyez ici, ce serait d'imaginer quels pourraient être les liens entre le développement d'un microbiote, dont, qui se constitue majoritairement dans les 1000 premiers jours de la vie, mais qui continue à évoluer pendant l'enfance et qui se stabilise à l'adolescence, la, un cerveau qui lui-même évolue, euh, croit pendant toute la première partie de la vie jusqu'à l'adolescence et qui, au moment de l'adolescence, va avoir un phénomène qu'on appelle l'élagage synaptique, donc le découpage des synapses fonctionnelles dont on sait qu'il est perturbé dans certaines maladies mentales sévères et que ça pourrait expliquer l'âge de début de la plupart des grands troubles psychiatriques sévères. Et le dernier étage qui est l'âge de déclenchement de nos troubles psychiatriques que nous voyons en, en, en pratique clinique. Bien sûr... Le microbiote est en interaction avec notre environnement et la première interaction, c'est celle de notre alimentation. Donc Actuellement, euh, nous savons que notre régime occidental est néfaste pour notre microbiote et pour notre santé, et qu'il aurait un rôle probablement très important à jouer dans de nombreux phénomènes de pathologie chronique épidémiques, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, et la dépression qui ont euh, tous des facteurs de risque communs. Donc vous voyez ici l'ensemble des systèmes qui peuvent être perturbés euh, par un microbiote dysfonctionnel ou une alimentation euh, occidentale ou inflammatoire, on va y revenir et donc tous ces systèmes sont interconnectés les uns avec les autres. Donc l'inflammation, le stress oxydatif, la dysfonction des mitochondries, le métabolisme du tryptophane l'axe hypothalamo-hypophysaire, les changements épigénétiques, la neurogenèse dont on sait qu'elle est très impactée dans la dépression, et bien sûr le microbiote intestinal. Donc on pourrait rentrer dans les détails neurobiologiques et neurochimiques, je ne vais pas le faire maintenant, bien sûr, s'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre. Mais vous voyez ici qu'il y a déjà de nombreux chemins qui ont été identifiés et par lesquels l'alimentation pourrait directement impacter la dépression. Alors, quelles sont les preuves que nous avons aujourd'hui de ces liens entre l'alimentation et la dépression Pour moi, cette étude est celle qui a été la plus impactante dans, dans le domaine. C'est une méta-analyse qui a été publiée par des collègues de Montpellier et qui montrait donc, une collection, vous voyez, d'un grand nombre d'études, dont une forte proportion d'études longitudinales. Donc ça, c'est très important parce que souvent, on discute le lien de causalité. Ben là, on a la réponse au lien de causalité, puisqu'on a des études prospectives. Et les conclusions de cette méta-analyse, c'était que le régime méditerranéen protège de la dépression incidente. C'est-à-dire qu'avoir un régime méditerranéen diminue le risque de déclenchement de dépression. Et de la même façon, il y avait un peu moins d'études, mais ça restait très significatif, plus l'indice d'inflammation de l'alimentation était faible, et plus l'incidence de la dépression était faible, là encore dans les études longitudinales. À partir de ces observations, les conclusions des auteurs étaient que le fait d'adhérer à un régime alimentaire sain, en particulier le régime méditerranéen traditionnel, ou d'éviter le régime pro-inflammatoire, qui est notre régime occidental classique, semble conférer une certaine protection contre la dépression dans les études observationnelles. On parle d'études observationnelles car il est très difficile de faire des études interventionnelles sur la nutrition, et notamment par rapport au problème du placebo. Il est impossible de proposer un régime placebo à des individus car ils savent évidemment, euh, ce dont ils se nourrissent. Et puis l'autre difficulté qu'on a en, en psychiatrie en particulier, c'est l'observance, hein, vous le savez comme moi. Faire changer des habitudes alimentaires, c'est très, très, très compliqué. Les données observationnelles ne se limitent pas à la dépression. Il y a aussi des données sur l'anxiété, sur le trouble bipolaire, et sur les enfants et les adolescents. Bien sûr, ces études sont plus préliminaires, mais dans le champ de la dépression, nous avons déjà des données extrêmement solides. Et aujourd'hui, on peut affirmer le lien entre l'alimentation et la dépression. À côté de cela, donc nous avons vu les perturbations du microbiote, et donc, bien sûr, on a envie de développer des traitements ciblés, orientés sur le microbiote intestinal, dans l'hypothèse qu'il pourrait améliorer les symptômes de la dépression. Alors, on a un problème, déjà, c'est que nous n'arrivons pas actuellement à définir ce qu'est un microbiote perturbé. Donc il y a de nombreux patients qui se présentent au centre expert dépression résistante en demandant euh, des analyses de microbiote. Et ça, ça ne se fait pas actuellement en France. Ça peut se faire à l'étranger dans des laboratoires belges ou suisses, par exemple, euh, moyennant en finance. Ça coûte plusieurs centaines d'euros. Et il n'y a pas de validation scientifique actuellement euh, des résultats de ces bilans. Donc ça donne des choses très compliquées, puisqu'à partir du moment où on n'a pas de définition euh, du problème, ça devient compliqué de pouvoir faire des études et de définir une efficacité et une population qui pourrait bénéficier de ces interventions, ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Ce que l'on sait, c'est que les probiotiques sont efficaces dans le traitement de la dépression il y a trois méta-analyses qui ont été publiées sur le sujet, toutes les trois concluent à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un effet des probiotiques dans la dépression, par contre, il y a une très forte hétérogénéité, et ça, c'est absolument normal, parce que, d'une part, les probiotiques sont très hétérogènes, donc les probiotiques, ce sont des bactéries encapsulées qui peuvent être euh, vivantes ou mortes euh, si les probiotiques sont... Euh, lyophilisés ou non, et euh, d'un côté les probiotiques donc, ont euh, des souches très différentes, et pour regrouper les mêmes souches sous un même nom, en fait il faut 70% de euh, gènes en commun. A titre de comparaison, euh, une, une espèce qui a euh, 70% de gènes en commun avec nous, c'est le lémurien. Donc on voit que euh, notre cousin le plus proche, le chimpanzé, a 98%, 98 de son patrimoine génétique en commun avec nous. Donc euh, cette euh, classification déjà sur les 70% pour donner le même nom à la même souche montre bien que ces bactéries en fait, sont très hétérogènes. Et en plus de ça, les préparations euh, pharmaceutiques que l'on peut trouver donc, dans le commerce euh, combinent des doses et des souches euh, différentes et actuellement, on n'a pas pu identifier quelles étaient les bactéries qui étaient efficaces dans la dépression. Et de l'autre côté, la dépression elle-même est très hétérogène. C'est l'une des maladies psychiatriques les plus hétérogènes, avec probablement des étiologies multifactorielles en lien avec l'environnement. Donc je pense à l'activité physique, aux troubles du sommeil, aux traumatismes dans l'enfance... Euh, et à la génétique. Et tout ceci fait qu'on a une très forte hétérogénéité, et malgré cela, on a euh, des mécanismes qui nous disent que, quand même, ça marche. Donc il reste bien sûr à définir quel probiotique, pour quel patient. Actuellement, il n'y a aucune recommandation, aucune AMM et aucun remboursement. Donc, ça, c'est la situation actuelle sur la question des probiotiques dans la dépression. Mais dans les cas de dépression résistante, il peut être intéressant de proposer des supplémentations en probiotiques aux patients et notamment à ceux qui auraient des points d'appel digestifs, ce qui n'est pas toujours retrouvé. Et euh, où, euh, quand je parle de points d'appel digestifs, bien sûr, j'inclus une mauvaise alimentation, par exemple une alimentation riche en produits transformés, très inflammatoires, ou un surpoids et une obésité, par exemple, qui sont des marqueurs indirects de problèmes métaboliques liés euh, la plupart du temps à l'alimentation. La forme ultime du traitement euh, orienté sur le microbiote dans la dépression pourrait être la greffe fécale, qui se pratique actuellement et dont la seule AMM validée actuellement est pour les colites à clostridium difficile. Et ce sont des colites déclenchées par des prises d'antibiotiques et c'est très efficace dans cette indication, il y a d'excellents résultats, ça se pratique à l'IHU de Marseille par exemple. Par contre, il n'y a aucune autre indication validée à ce jour. Donc il s'agit en fait de mettre à zéro le microbiote de l'individu par une purge, comme pour une préparation colique par exemple. Parfois c'est accompagné d'une prise d'antibiotiques, comme la vancomycine par exemple, qui a un tropisme intestinal. Et ensuite, on administre le microbiote d'un individu sain. Ce sont des donneurs sains, donc des êtres humains, hein, qui ont donné en fait, un microbiote qui a été donc, purifié et qui sera administré. Donc, Avant, ça se faisait par sonde nasogastrique. Maintenant, on est en train de développer une forme en gélules. Et donc, la personne a simplement à avaler six gélules en une fois. Et cela suffirait à recoloniser, recoloniser la totalité de son intestin, avec des bactéries qui, cette fois, seraient bénéfiques avec un microbiote euh, équilibré. Ce serait un traitement d'une dysbiose intestinale. Donc, il y a une très, très forte demande du côté des patients, mais actuellement, nous n'avons pas de moyens médicaux de répondre à cette demande, car il n'y a pas d'autorisation euh, d'utiliser. Évidemment, ces thérapies, vous imaginez bien, à cause du risque infectieux, même s'il y a un protocole très strict de traitement des selles, hein, puisque ce sont des selles de donneurs qui sont traitées et transformées. Et euh, malgré toutes ces précautions, bien sûr, il y a un risque qui ne peut pas être égal à zéro. Et donc C'est pour laquelle, la raison pour laquelle, euh, actuellement, euh, tout ceci est encore très ralenti. Et toutefois, nous avons un protocole de recherche qui, nous l'espérons, va démarrer cette année à Marseille, puisque ça a été ralenti par la crise euh, Covid. Et euh, nous devrions, dans une étude exploratoire, tester euh, l'efficacité d'une greffe fécale sur euh, des dépressions de patients qui ont des schizophrénies. Alors on a choisi la dépression dans la schizophrénie parce qu'on a fait l'hypothèse que cette dépression était plus homogène que la dépression non schizophrénique et donc on aurait plus de chances euh, d'obtenir des résultats euh, consistants d'un patient à l'autre. Bien sûr, c'est une hypothèse de recherche, ça nous n'en savons rien et par contre, ce que nous savons, euh, ce qui a été démontré également, c'est que les patients dépressifs ont des microbiotes différents des personnes qui n'ont pas de troubles dépressifs. Et donc, euh, il s'agit aussi dans cette étude d'essayer de, de commencer à prédire les personnes qui pourraient le plus bénéficier de ces traitements en regardant euh, leur microbiote à la base et le microbiote après l'administration euh, d'une greffe fécale et d'essayer d'associer euh, ces modifications de microbiote avec euh, des modifications de la symptomatologie euh, dépressive. Donc si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, nous avons fait une synthèse de la littérature, spécifiquement sur ce sujet dans la dépression et dans la schizophrénie, qui est euh, donc euh, publiée dans la revue Nutrients. Et euh, je, euh, je suis ravi de répondre maintenant à vos questions.